Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais parler du quatrième chapitre de mon ouvrage Pour une France catholique et royale, donc je vais commenter donc, euh, le chapitre sur la famille et l'éducation Donc la tradition donc, de l'église, de la sainte église catholique, enseigne que la fin primaire du mariage est la génération et l'éducation des enfants, que les fins secondaires sont l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence... Et que ces fins secondaires sont essentiellement subordonnées à la fin primaire. Cela vaut pour tout mariage, même un fécond. Donc, d'après le, le pape Pi XII, qui, je l'espère, sera canonisé un jour. Donc, euh, effectivement, on voit que le, la finalité première du mariage est euh, la procréation, donc faire des enfants. Euh, donc, et bien sûr les, les éduquer dans, dans, la, dans la foi catholique hein. Donc euh, si vous ne voulez pas d'enfants comme moi je l'ai toujours euh, Moi je, je n'ai jamais voulu d'enfant Donc pour moi les choses étaient claires hein, C'était soit rentrer dans les ordres euh, Soit dans, dans un, dans un, dans, faire, me consacrer par des vœux religieux euh, Soit effectivement me donner une vie dans le monde mais en tant que célibataire Donc j ai, j ai, pour des raisons... Euh, Personnel, euh, je sais que Dieu me veut en tant que célibataire euh, dans le monde. C'est ce que je vis très bien à, à l'heure actuelle. Mais voilà, si vous êtes, euh, si vous êtes comme moi que vous ne voulez pas d'enfants, le, le mariage n'est pas pour vous, tout simplement. Euh, il faut trouver. Enfin, on peut être très heureux euh, donc euh, dans le sacerdoce, dans, dans, dans les dans des vœux consacrés ou dans le célibat. Mais après, bon, si bien sûr vous vous, vous, vous avez du mal à, à maîtriser votre concupiscence, effectivement, là, il faudra, il faudra penser euh, au mariage. Euh... Voilà, Saint Paul nous dit, euh, donc c'est dans, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même. Donc, saint Paul était célibataire, hein, il, il ne s'est jamais marié. Mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Alors là, sous-entendu, le, le célibat est, c'est vrai, est, est, est, est mieux d'un point de vue spirituel que le que le mariage parce que effectivement en tant que en tant que célibataire euh, nous, nous avons beaucoup plus de temps à consacrer au Seigneur donc à des choses très nobles comme la prière la contemplation la méditation qu'on n'a pas malheureusement pas euh, forcément le temps et l'occasion de, de pratiquer quand on est euh, quand on est marié qu'on a des enfants etc mais après c'est enfin voilà, c'est à chacun sa vocation. Hein. Si je ne peux pas répondre à votre place. Peut-être que votre vocation, et même certainement, comme la plupart de, de, de, de mes contemporains, la, leur vocation est dans le mariage, et donc de faire des enfants, et si possible, beaucoup d'enfants. Car Dieu bénit les familles nombreuses. Euh, bon, J'aurais pu trouver la, la référence du psalmiste... Qui, qui, qui dit que les, les enfants sont, sont un don de Dieu, les enfants sont une, vraiment une bénédiction de Dieu. Euh... Voilà. Pourtant, chacun doit continuer à vivre dans la situation que le, que le Seigneur lui a donnée en partage, et où il était quand Dieu l'a appelé. C'est la règle que j'établis dans toutes les églises. Donc là, Saint Paul nous dit que quand vous vous convertissez, un peu sur le tard, comme moi, à 33 ans, euh, j'étais célibataire et <rire> j'ai suivi le conseil de Saint-Paul, je suis resté célibataire et je suis très heureux comme ça et je, et je suis pratiquement sûr à 100%, 99,99% ,99 que c'est ma vocation. Le célibat dans le monde, euh, en fait j'ai jamais été aussi heureux comme ça et j'ai vraiment beaucoup de temps à consacrer au Seigneur. Alors, euh... donc après, j'ai cité un extrait de, de, de, de, de, de, de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Donc, euh, bon, je, je vais pas lire le, le texte, hein. vous, vous pouvez mettre sur pause, retrouver les références. En gros, c'est que le chef de famille par nature est le père l'autorité vient du père. Bon, ça vaut pour les familles euh, qui ne sont pas monoparentales. Hein. Bien évidemment, en, en, dans les familles monoparentales où il n'y a qu'une mère, bah, c'est forcément la mère, la, la mère de famille. Euh, et le chef de famille euh, doit aimer sa famille jusqu'au sacrifice de lui-même, comme le Christ a aimé son Église. Car je le rappelle, euh, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors après le chapitre 6, euh, donc euh, c'est euh, de l'épître de Saint Paul aux, aux Éphésiens. Hein. Euh, chapitre 6, donc là c'est euh, « Enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc là c'est le quatrième, quatrième commandement de Dieu. Ça, ça implique pas mal de choses. Euh... Bon, c'est j'y reviendrai dans cette vidéo, un peu plus loin. Euh, le mariage est un sacrement. Il est, un, il est donc indissoluble. C'est la loi de l'Église, et soumis donc à la juridiction de l'Église, donc au droit canon. Et le mariage religieux et sera donc le seul reconnu par l'État. Le divorce, alors là je me suis un peu mal exprimé, euh, le divorce en fait c'est, l'église ne reconnaît pas à véritablement, à proprement parler le divorce, mais on parle de nullité du mariage. Le, donc la, le divorce ou la, la nullité de, du, du mariage sera donc réglé conformément aux droits canoniques. Euh, donc l'indissolubilité du mariage, on la trouve dans l'évangile de Jésus Christ selon saint Marc. Chapitre 10 Mais au commencement de la création Donc c'est Jésus qui parle Au commencement de la création Dieu les fit homme et femme à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Et tous deux deviendront une seule chair Ainsi ils ne sont plus deux Mais une seule chair Donc ce que Dieu a uni Que l'homme ne le sépare pas Voilà alors J'ai trouvé dans, dans, dans Wikipédia les, les motifs de nullité du mariage euh, donc, euh, donc, il y a les empêchements de droit naturel et les empêchements de droit divin positif, et aussi euh, le défaut de consentement, euh, le défaut de forme canonique. Alors bon, je, je vais quand même les, les citer. Alors le, le, le, dans les empêchements de droit naturel, il y a le refus de procréer ou l'impossibilité physique ou psychologique d'une union charnelle. Euh, L'âge minimum, donc c'est 16 pour l'homme, 14 ans pour la femme. Les liens de parenté, donc s'il si y a des liens de consanguinité par alliance ou adoption. Parmi les empêchements de droit divin positif, donc toujours pour la nullité du mariage. Le lien d'un mariage antérieur. Crime de conjugicide. Donc euh, alors là j'avoue que, que je ne sais pas trop. Je, je pense que c'est le, le meurtre de... Oui, si on tue son conjoint, certainement. Euh, bah effectivement, le, en, ca, en cas d'ordination, donc un prêtre ne peut plus se marier. Le vœu perpétuel de chasteté, donc ça c'est pour les, les moines, hein, les moniales. La disparité de culte avec une personne non baptisée peut faire l'objet d'une dérogation, un peu les dispenses. D'ailleurs, mes, mes parents ont, ont bénéficié de, de ça, de, de cette dispense euh, par l'évêque. Parce que ma mère n'est pas n'est baptisée, euh, mon père est catholique, et ils ont dû demander une dispense à l'évêque pour se marier religieusement. Euh, alors le défaut de consentement, euh, donc effectivement en cas de contrainte, violence, euh, aussi les, les troubles mentaux empêchant la lucidité du consentement, une grave immaturité, la simulation du mariage lorsqu'une personne a menti sur ses réelles intentions, par exemple un mariage blanc. Le désir de quitter ses parents, donc ça, ça effectivement c'est un, un, faux, un faux motif de consentement. L'occultation volontaire d'un aspect important de sa personnalité, par exemple erreur sur les qualités essentielles de la personne, conduisant à une incapacité d'assumer les obligations essentielles du mariage dont l'éducation des enfants. L'occultation volontaire d'un aspect physique, d'une stérilité ou d'une maladie. Et enfin, dernière cause de nullité du, du mariage, donc qui, qui peut être euh, prononcée par l'église, euh, le défaut de forme canonique. Donc si le ministre du culte qui reçoit les consentements des époux n'a pas reçu de l'ordinaire du lieu la juridiction nécessaire. Donc, si, En gros, si vous vous mariez avec, euh, avec un faux prêtre ou, ou, ou, ou quelqu'un qui n'est pas prêtre. Euh, alors on continue, donc effectivement là je cite l'encyclique Arcanum Diviné euh, de Léon XIII, qui nous dit que le mariage est donc sacré, etc., qui doit, qu doit donc euh, être soumis au droit canon, et, et qu'il est, il est donc tout à fait absurde de vouloir faire passer aux mains de l'autorité civile la moindre parcelle de ce pouvoir. Amen alors le modèle typique de la famille restera un père et une mère avec leurs enfants qu'ils ont la responsabilité d'éduquer et de conduire à Dieu. Alors là, je, je, je, c'est un peu malheureux que j'en sois amené à, à rédiger ce type de phrase, mais force est de constater que la France a légiféré... Le, donc avec la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous La France est devenue le 9 e pays européen et le 14 e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel Alors le mariage homosexuel n'a aucun sens euh, pour le droit canon Cette loi ouvre de nouveaux droits pour le mariage, etc. L'adoption et la succession au nom des principes d'égalité et de partage des libertés en 2014, des mariages de couples de même sexe euh, ont représenté 4% du total des unions. Alors ce, cette loi est unique, et c'est ce type de loi, aussi avec la loi de euh, 75 sur l'avortement, sur le droit à l'avortement, c'est ce genre de loi typiquement qui nous, a, qui nous attire la justice de Dieu. Effectivement. Euh, donc cette loi sera annulée, hein, c'est-à-dire que non seulement elle sera abrogée, mais en plus rétroactivement euh, tous ses effets seront annulés. C'est-à-dire que euh, les mariages entre guillemets homosexuels ne, ne, se, ne seront plus euh, reconnus par l'État, même s'ils ont été, euh, même s'ils si, même ont eu lieu par le passé. Amen. Alors, euh, il est préférable que la mère reste au foyer afin d'éduquer les enfants. Alors là, derrière cette phrase, se cache tout un, tout un autre modèle de société. Alors j'y reviendrai un peu plus dans un autre chapitre de mon ouvrage, euh, donc dans une autre vidéo. Euh, mais effectivement, il euh, y a plusieurs solutions euh, pour que la mère éduque ses enfants. Le père peut gagner deux fois plus, par exemple. On peut favoriser le travail à domicile ou le travail à temps partiel. Euh... Parce qu'effectivement, on est dans une aberration. Une... Peu de gens n'ont conscience, mais on est dans une aberration à l'heure actuelle. en devant embaucher des nounous, etc. Euh... L'ordre naturel, un... enfin, c'est le bon sens, en fait. C'est la loi naturelle qui. Qui, qui nécessite que ce soit la mère des enfants qui les éduque et pas et pas le, pas forcément la, la, la maternelle ou euh, ou une nounou alors ensuite pour préserver leur autorité et la paix, les parents ne se disputeront jamais devant leurs enfants en fait effectivement c'est euh, voilà, la famille doit se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus-Christ et à la Très-Sainte Vierge-Marie, ainsi que leur habitation. Donc là, c'est une de mes résolutions de retraite. Euh, J'ai bien envie de, de faire consacrer ma maison par le, le curé de, de ma paroisse, en fait. Je vais essayer d'organiser ça. Mais effectivement, après, on peut introniser le, le Sacré-Cœur... Euh, il y a un cérémonial d'intronisation qui peut être facilement trouvé, et donc fait par un prêtre. Ensuite, je cite le, le livre des Proverbes, chapitre 29. « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant, abandonné à son caprice, fait honte à sa mère. » Alors là, on est, on est, on est à rebrousse-poil de, de l'idéologie ambiante du du politiquement correct ambiant. Euh, J'entendais, je crois, que l'Union Européenne avait interdit la fessée, ou en tout cas, ce, oui, je crois que, que l'Union Européenne a interdit la fessée. Mais il est bien évident que les enfants ont besoin, surtout quand ils sont très jeunes, ils ont besoin de sérieuses limites. Voilà. Parce que sinon on fait des enfants rois euh, qui, qui n'honorent plus leurs parents, qui n'honorent plus l'autorité. Euh, qui se... Qui, qui, qui, qui, et donc on ouvre la porte à tous leurs caprices, à, à toutes leur, euh, leurs erreurs, leur, leur, leur nature, euh, la nature... On ouvre la porte à la nature pécheresse de l'homme, qui, je le rappelle, est blessé par, par le péché originel, n'en déplaise à Jean-Jacques Rousseau, qui pensait que l'homme n'est bon et que la société le, le pervertit. En fait, le, la réalité c'est que non seulement l'homme n'est perverti, mais en plus la société le pervertit encore plus. On en est arrivé là, à l'heure actuelle. Alors après je, je cite le, des extraits du catéchisme de l'église catholique de 1997. Donc c'est le catholique publié sous Saint Jean-Paul II. Euh, bon c'est des évidences, mais je vais quand même les, les rappeler... Les enfants doivent à leurs parents respect, gratitude, juste obéissance et aide. Le respect filial favorise l'harmonie de toute la vie familiale. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants à la foi, à la prière et à toutes les vertus. Ils ont le devoir de pourvoir dans toute la mesure du possible aux besoins physiques et spirituels de leurs enfants. Donc là, euh, là aussi, on est un peu à rebrousse-poil de l'idéologie de l'État français qui, qui voudrait arracher les enfants à leur déterminisme, euh, que ce soit familiaux, euh, raciaux, même sexuels, genrés. Euh, L'État voudrait les, les déraciner pour les, les rendre totalement malléables, euh, totalement, euh, pour les remouler... Euh, avec une idéologie, comment dire, euh, les faire des citoyens du monde, les, les faire des, des, des consommateurs euh, déracinés, des, euh, sans véritable colonne vertébrale. Les parents doivent respecter et favoriser la vocation de leurs enfants. Ils se rappelleront et enseigneront que le premier appel du chrétien est de suivre Jésus. La communauté politique a le devoir d'honorer la famille, de l'assister, de lui assurer notamment. Donc là on est dans l'idéologie des droits de l'homme, mais je vais quand même le, le dire, hein, c'est des vérités qui sont quand même euh, bon de rappeler. La liberté de fonder un foyer, d'avoir des enfants et de les élever en accord avec ses propres convictions morales et religieuses. Alors j'ai quand même précisé dans la foi catholique, hein, parce que c'est vrai que c'est c'est plus très clair dans, dans la nouvelle doctrine enfin, après après Vatican II on a un peu euh, on a instillé un, un soupçon d'indifférentisme religieux, un soupçon de relativisme. Il, il est bon quand même de rappeler que euh, seule la foi catholique est aimable dans la mesure où seule elle détient toute la vérité, rien que la vérité la protection de la stabilité du lien conjugal et de l'institution familiale, la liberté de professer sa foi, de la transmettre, d'élever ses enfants en elle, avec les moyens et les institutions nécessaires, le droit à la propriété privée, la liberté d'entreprendre, d'obtenir un travail, un logement, le droit d'émigrer. Selon les institutions des pays, le droit aux soins médicaux, à l'assistance pour les personnes âgées, aux allocations familiales, la protection de la sécurité, de la salubrité, notamment à l'égard des dangers comme la drogue, la pornographie, l'alcoolisme, la liberté de former des, asso des associations avec d'autres familles et d'être ainsi représenté auprès des autorités civiles. Voilà. Donc euh, après, on, on fera une autre vidéo sur l'enseignement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.